Alors la chanson emblématique de l'album Ziggy Stardust, c'est Sophradiet City, chanson hyper rock, hyper glam rock, accroche-toi en Gone en, en, to Yourself, euh, c'est pré-punk, alors que celle-là elle, elle est bien glam rock, elle est bien rock. croirait les amis mais c'est la première prise je vais la garder merci